Pour faire un copier coller d'un dossier ou d'un fichier on fait un clic droit dessus on le copie et là on va le ranger donc, dans le, le répertoire personnel dans le dossier documents donc on ouvre le dossier documents et avec un clic droit on peut coller le, le, do, le dossier du coup on voit qu'on se retrouve bien avec le dossier dans les documents et également sur le bureau.